Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, j'ai parlé, me semble-t-il, pendant une heure et quelques. C'était difficile pour vous, c'était encore plus difficile pour moi, parce que je souffre d'une sciatique très douloureuse. Ce qui fait que, je ne, parce que je dois me reposer un peu, je ne peux pas vous répondre en, en détail. Je dirais